S'entourer de gens compétents au tas et diversifier les essences, ne pas écouter forcément tous les acheteurs, donc surtout ne pas mettre qu'un seul cultivar, diversifier, faire des surfaces, peut-être pour répondre à votre question, indirectement, hein, dire du mono-arbre, non, mais faire des surfaces ne dépassant pas deux hectares d'un seul tenant avec une seule variété. Et après, donc, euh, donc de, de ne pas faire un mélange pied à pied, mais faire un mélange parcelle par parcelle, deux hectares, pour essayer d'éviter les maladies telles que les rouilles dans la mesure du possible.